Le matériel est tout fucké, il va falloir refaire les textures. Ça ça ça ça ça Bienvenue dans ce quatrième épisode, alors aujourd'hui c'est l'avant-dernier épisode, avant que j'assemble finalement notre ville de science-fiction. Donc aujourd'hui, je vais modeler un pont et dans le prochain épisode, je vais le prendre ainsi que les maisons et les bâtiments que j'ai modélisés en vidéo et hors vidéo. Et je vais les placer sur notre environnement 3D pour créer notre ville de science-fiction. Donc sans plus attendre, let's go Alors, on va commencer par supprimer tout ça. Ensuite, on va ajouter un cylindre que je vais faire grossir. Rotation X de 90. On va ensuite fait le rétrécir un Y comme ceci. L'allonger peut-être un petit peu. Ensuite, on va supprimer la partie du bas. A ah pour sélectionner. pour extrude. Peut-être voir le bas comme ceci. On agrandit peut-être sur X encore un peu. Cliquez ici pour sélectionner les faces. On sélectionne celle-ci et celle-ci. Scale -ce sur X. On, de... On va de la aussi. Ok, bon, ça me semble être un bon début. Je vais venir sélectionner d'autres faces ici. Deux, deux, deux. Excellent, excellent. Pareil ici. On va les faire sortir comme ça. Ok. On va laisser ça comme ça. On va prendre ici. 4 là. On va faire sortir un petit peu comme ceci. Mais pas trop. Ok. Alors on va faire ça ici aussi. On va sélectionner toutes ces faces. Pour faire une magnifique rambarde à notre pont. Scale. Si on supprime ça aussi. Ok et ici, si on fait fil, est-ce que ça va marcher Oui, merveilleux. Donc maintenant qu'on a la forme de base de notre pont, je vais pouvoir aller dans les détails. Je vais un peu. faire la même chose ici pour les trucs ici et ici on va faire comme ça perfecto on va y aller ça, extrude, scale. Ici c'est un truc un peu bizarre, mais pour grave, on va faire avec 1, 2, 3, 4, extrude. Ok, donc ces espèces d'extrusions, en fait, ce sera pour mettre des arbres, car il y a un add-on, c'est-à-dire un plugin vraiment très cool dans Blender qui permet de, faire, de générer des arbres quasiment automatiquement sans avoir à les modéliser. Donc, je vais pouvoir tester ça pour la première fois. Alors, on va aller, aller dans Shading. Donc, pour une fois, je vais faire une texture euh, procédurale. C'est-à-dire que je vais créer une texture entièrement dans Blender. Qui va réagir avec les effets de Blender pour l'adapter à la forme que j'ai modée. Tac, ça va faire un Noise. Tac, ici comme ça. Et ici un Color Ramp. On va se mettre quelque chose de... Ok, ensuite, on n'aura aucune teinte. La roughness max. Hmm, moyennement convaincu, mais il ne reste pas assez de temps. Donc, on va continuer ici. Alors, on va aller dans Add Curve, Sapling Tree Gen. Et ici, on va faire quelques modifications. Alors... Ok, on va choisir une forme d'arbre. Ok, comme ça, ça va pas mal. Ici, on va Ici, On va aller dans le Branch Grove. Ok, il n'y a pas beaucoup de temps. Ok, donc on va aller dans les feuilles on va les montrer. Oh non, ça commence à laguer, ça commence à l'agir no. Bon, ok, pas grave On va faire ça comme ça On n'a plus le temps, ok, donc ça c'est bon On va aller Ajouter un shading Une texture de Bon, pas le temps d'ajouter tous les détails De la texture encore une fois On va faire ça comme ça j'ai pas le temps de le mapper en UV Editing mais je le ferai plus tard, ici on va mettre... Donc on prend l'arbre. Ok, ouf, il reste quelques, quelques minutes, on va en faire un autre. Le temps est quasiment fini Là, on va s'occuper de la rambarde. Qu'est-ce que je pourrais faire euh, Rajouter une autre texture et assign. Okay. De toute façon, ça a l'air de quoi Manque de petits arbres. Vite, vite, vite, Ajouter des petits arbres. super. Donc là, on va dire que c'est fini pour le pont comme ça et on va enregistrer et l'importer dans notre projet. File Impro X. Importer le pont. Wow, ok. Peut-être un peu gros là. Ça ça, ça, ça, que ça Ok. Bon, donc encore une fois. Le matériel est tout fucké. Il va falloir refaire les textures. Pour le pont, la texture est pourrie, mais de toute façon, elle était très moyenne. Donc, on va mettre... Bon, j'ai mis une texture au hasard. On va voir ce que ça va donner. OK, voilà, caméra, caméra, caméra, caméra. Uh, Bon, donc euh, voilà ce que ça donne. Euh, <rire> encore un euh, modeling qui était un peu trop rushé. Euh, puis avec le rendu, on ne voit pas vraiment finalement euh, le pont. Euh, en fait, sans texture, on voit sûrement mieux. Donc voilà, bien sûr, le pont sera encore à retravailler. Et puis euh, les arbres aussi. Cet add-on pour créer des arbres va être vraiment très pratique pour le prochain épisode pour meubler la ville que je vais créer. Donc ce sera un épisode un peu spécial euh, parce que je vais juste tout placé euh, un peu partout euh, en 30 minutes sans vraiment d'explication finalement donc euh, ne le manquez pas samedi prochain sur la chaîne et en attendant comme d'habitude abonnez-vous à instagram et sur facebook si vous voulez pas manquer les développements du projet entre les vidéos à la prochaine